Voici une classe basket comme elle se déroule depuis le mois de mai 2020. Nous te présentons les nouvelles règles applicables dès le mois d'octobre de cette année. C'est évidemment un court extrait d'une classe basket qui dure plus d'une heure, comme chaque semaine. Alors, tu tombes bien parce que depuis cette semaine, il y a des nouvelles règles. <rire> Pat, tu, si j'oublie des trucs, tu me diras... Mais bon, euh, on ne va pas trop y passer de temps non plus parce qu'on verra peut-être au fur et à mesure. Mais l'idée générale, c'est que le site, j'ai fermé le site du cercle euh, et maintenant les nouveaux membres, il, y aura... il, va, il va y avoir de moins en moins de rookies et, et, et je vais, je vais, ouais, il y aura de moins en moins de rookies. Et les rookies n'auront plus accès au Discord. Euh, ils n'ont plus accès déjà au site. Et en fait, on a supprimé l'offre pro. On a supprimé l'offre performance. Et la version premium euh, auquel vous êtes tous euh, membres. Oh. Bon, ça se dit pas, mais euh, j'arrive pas à trouver comme on dit. C'est pas grave. Eh bien. Maintenant, on va l'appeler performeur, tout simplement. Mais je pense que vous savez pourquoi. Et au... vous êtes tous performeurs. Tout le monde va avoir les contenus vidéo, tout le monde va avoir les classes basket. Mais nous allons progressivement évoluer vers différents degrés de performeur. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, on vous avait parlé, les anciens, de, de faire les palmes du cercle. En fait, on va remplacer ça par vous faire passer des degrés qu'on n'a pas encore déterminés avec Pat parce que bah, qu'on n'a pas forcément tout, tout encore les... Bon, on a l'idée, mais on n'a on pas, pas encore mis ça en place. Mais ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure de ce qui va se passer il n'y a pas de timing précis vous allez passer des degrés et ces degrés vont vous donner accès à des contenus ou des entretiens particuliers C'est-à-dire qu'il a tout le monde va être au, au même au même tarif tout le monde va être sur le l'abonnement de référence mais ensuite en fonction de vos performances, vous allez non pas être sanctionné, c'est-à-dire que... Je vais vous prendre un exemple. Un exemple d'un gars qui n'est pas là, par exemple. Tiens, Benilde, on l'a vu une fois, deux fois. Euh, ou Kenny, par exemple, qui fait un break. Ces deux gars-là, par exemple, s'ils continuent à ne pas avoir le bon mindset... Ils vont stagner au niveau premium, enfin au niveau euh, on appelle maintenant, on dira plus premium, on dira au niveau performer de base. Et puis le jour où, je sais pas, par exemple, un mec comme Philendi nous dit, bah tiens, euh, moi j'ai cinq minutes là, euh, si vous voulez que je parle avec vos joueurs. Ben, Philendi, euh, ouais, ok, ça m'intéresse, mais mais on, a que, on, on, va, on va te faire parler avec trois, trois de nos joueurs seulement, parce que les autres ne sont pas prêts. Et là, Phil eh Andy fera un entretien avec les joueurs qui ont passé certains degrés de performance, qui ont prouvé depuis plusieurs mois qu'ils étaient des vrais performeurs, qui ont passé des caps, comme euh, tout à l'heure Sony va nous expliquer ce qui lui est cette semaine par exemple, ça ce sont des, des exemples de, de performances euh, qui nous intéressent avec Coach Pat. Alors bien sûr on vous avertira, on vous dira bah tiens là euh, bah, voilà tel joueur, tel joueur vous avez passé des degrés. Alors, évidemment hein, ça va se jouer quand même avec un certain timing, c'est à dire que ce n'est pas en une semaine qu'un joueur il risque de passer un degré tout simplement parce que nous avec Pat il va falloir qu'on valide des choses par exemple Sony ça fait il est il est dans le cercle depuis le début c'est le sol c'est le sol qui est depuis le début ah non il y a Guillaume aussi ils sont deux ils sont deux à être là depuis le 1er avril bon bah c'est sûr que euh, Sony a eu le temps de passer beaucoup de choses mais mais ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une, une question de validation. Par exemple, aujourd'hui, on vous a demandé des choses à nous faire. Alors, pas Quentin, parce que tu débarques, toi, le, le, oui, <rire> le premier jour, on ne va pas te harceler, t'inquiète pas. On te, laisse, on te laisse le temps d'arriver. Moi, il Mais... n'y a, a pas de souci, hein, j'y travaille, pas de problème. <rire> Il eh, ne faut pas le dire trop, il ne faut pas le dire trop, <rire> surtout à Pat, Pat, il n'est pas gentil, Pat. <rire> je plaisante, je plaisante. Si vous voulez, on, on, on, évidemment, ça va être en fonction de ce que vous réalisez dans ce qu'on va vous demander et dans la réalité du terrain. On ne va pas forcément attendre pour que vous passiez des degrés. Aujourd'hui, par exemple, Clément, alors je le dis, il n'est pas là, mais, mais je le dirai tout à l'heure, Clément, même si aujourd'hui c'est un seigneur départemental, euh, il a compris certaines choses. Alors c'est sûr, il a le même âge que Quentin, vous avez 22 ans les deux, c est, c est, c est, vous n'avez pas la même maturité que Sonic il y a 10 ans. Mais peut-être on, on va attendre plus aussi des gens qui sont plus âgés, mais Sony, je sais qu'aujourd'hui, mentalement, il est au-dessus de Kenny. Je vous, je, on n'a rien à se cacher, hein. on est entre nous. De hein. si est... toute façon, je l'ai dit à la maman de Kenny, hein. je lui ai dit la semaine dernière. Sony, il a un meilleur mental que Kenny. La preuve, Kenny n'est pas là. Eh bien, ça, ça, pour nous, avec Pat, ce sont des choses très importantes qui ont une influence sur vos performances, et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce, ce, ce qui fait que vous allez passer des, des degrés. En fait, bon, nous, on va évaluer ça avec Pat, mais, mais, mais vous allez le sentir vous-même aussi. De toute façon, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui, qui, qui sera logique, si vous voulez. Voilà l'idée générale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pat, par rapport à ça ou... Non, on peut bien résumer, hein, c'est des, des, des, des, des, juste pour euh, faire en sorte que vous ayez les résultats qu'il faut. Ouais. Ouais. Bon, sinon, juste se euh, suis dans le cercle, c'est pas assez, c'est okay. il faut passer à l'action. Donc, on, avec, comme je vous l'ai dit, on a réfléchi à comment vous motiver à, à, à appliquer ce qu'on apprend et c'est Oui, il faut. Il y, y a une chose qui est importante. J'en ai parlé avec le papa de Sony, par exemple. C'est que on a tous, et là je dis même les coachs, hein, on a tous, tout, tous les êtres humains ont des. À un moment donné, on a des limites et des blocages. Et aussi, il y a le problème de la motivation. Il y a, il y a le problème de qu'est-ce qui se passe dans votre club, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous allez tous bloquer, vous avez tous des qualités et des défauts. Donc, il y a un moment donné, vous allez tous bloquer. Et, et pour aller au-delà de ça, on s'est dit que c'était important qu'on essaye aussi de vous, de vous pousser par d'autres moyens. Donc, ça sera pas des sanctions, comme vous avez compris. Au contraire, ça sera ça sera des récompenses pour que vous puissiez vous avancer encore plus loin. Le, le but c'est ça en fait, c'est que on, je pense qu'il n'y a pas de limite à la performance. Aujourd'hui, les Bron James, je pense qu'ils pensent déjà l'année prochaine. Et pourtant, euh, ben voilà, il a une bague de plus et on peut. On ne peut pas s'arrêter d'être performant. Mais par contre, il y, y a des stops, il y a des problèmes, il y a des, y a des <coughs> blocages. Ouais, Kenny, Kenny m'a dit, enfin, il dit, euh, sa maman m'a dit euh, il ne fera pas le camp et pour l'instant, il arrête le cercle. Bon, bah, c'est qu'il qu n'a pas la motivation, la vision suffisante. Et qu'il a un blocage, parce qu'avec Patrick, on lui a cassé la tête. Clairement, pas, pas, pas physiquement, on lui a cassé. On, on, on lui a mis un stop. Vas-y. Vas bah, je pense que quand j'ai écrit le message dans mon ça euh, par rapport à ce que je faisais tous les matins, est ce qu'il fallait, c'est quoi une routine d'attardement. Après, je ne sais pas si c'était le, le fait des tranchants de tout ça, mais mmh. ce n'est pas, pas, pas facile. C'est 8, probablement, dans le cercle. Mais qu'est-ce que vous faites Oui je suis en France, mais qu'est-ce que tu fais en France, oui je suis en région, mais qu'est-ce que, il faut, il faut, euh... il, faut euh... il faut faire quelque chose, c'est juste, être juste, euh... -ce satisfait de pouvoir dire à tout le monde, oui je suis en, en région, c'est pas assez, qu'est-ce que tu fais en région Est-ce que tu sers mmh. le banc, est-ce que tu es... Est que apportes quelque chose, est-ce que tu, tu vois, c'est pas magique. Et ça c'est sûr, même quand j'ai est j'ai encore mes démons, j'ai encore en, mes douze, temps. tous les matins j'écoute des de vidéos qui me tirent euh, sur YouTube, je blasse ça bon. tous les matins, alors, quand je fais un entraînement ou quand je me lève, je me lance dedans, que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça pour, pour commencer ma journée, pour attaquer euh, ce que j'ai attaqué. Donc euh, quand je me sens down, quand je me sens bah, bah, du Kobe, j'écoute des choses qui euh, Très bien. Donc euh, la motivation c'est important, c'est sûr. Ok, alors, Let's go. je pense que justement, on va partir dans une petite histoire Symp sympathique de notre de notre euh, mascotte et notre notre, jou notre joueur, <rire> le plus jeune joueur et qui est en train de casser la baraque. Explique-nous, Sony, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette semaine